Qui suis-je? Mon nom est Fauve. Euh, oui, c'est mon vrai prénom, mais Wildfree, pour être honnête, c'est pas mon vrai nom de famille. Vous vous demandez pourquoi, sans doute, et bien simplement parce que je voulais me garder une petite gêne. Ça me tentait pas de donner mon vrai nom de famille, puis que c'est pas important de toute façon. L'important, c'est ce que j'enseigne aux gens. Pour faire une histoire courte, euh, j'ai jamais été une bonne élève à l'école. Mais en fait, mes notes se situaient dans les 70-80, dans certaines matières, puis les d'autres matières qui... Je coulais. Euh, justement, j'ai coulé mon secondaire 5, puis j'ai été aux adultes pour finir mon secondaire. Euh, quelques années plus tard, j'ai obtenu mon diplôme d'études professionnelles à distance en secrétariat. Le jour je travaillais pour l'accompagner à mon père comme secrétaire, puis le soir, je venais dans mes livres pour obtenir mon DEP. Quelques années plus tard, je travaillais pour une grosse firme d'ingénierie, mais euh, je sais pas, je voulais plus. Je rêvais d'avoir ma propre compagnie, puis je détestais de faire du 9 à 5, puis de vivre que pour les fins de semaine. En 2017, j'ai eu mon fils, puis c'est pendant mon congé de maternité que j'ai découvert Amazon FBA. À cette époque, c'était complètement méconnu au Québec, puis la seule manière de trouver une information était sur YouTube ou sur des sites en anglais parce que évidemment le principe de vente sur Amazon FBA vient des États-Unis. Alors j'ai passé beaucoup de temps à m'informer, à passer des nuits blanches, à écouter des vidéos pour essayer de comprendre le processus de la vente sur Amazon FBA. Oui, j'aurais pu acheter une formation, mais je sais pas, je voulais pas te dépenser pour ça, j'avais pas beaucoup d'argent aussi à cause de mon congé. Euh, et oui, j'avais peur de me lancer, mais quand j'ai pris la décision de me lancer pour vrai, je crois que c'est une des meilleures choses que j'ai fait. Euh, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs, j'ai lancé un produit, mais ça n'a pas vraiment pogné comme je le souhaitais. Ensuite, j'ai lancé un deuxième, puis au troisième, sérieux, j'en revenais pas. J'avais des dizaines et des dizaines de ventes par jour. Ça marchait vraiment, logique, je capotais. Mais une chose qu'on euh, apprend à la dure quand on débute en entrepreneuriat, c'est que les profits, il faut absolument les réinvestir aussitôt dans la business pour la grossir encore et encore. Donc, je ne me, me sortais pas de salaire. Puis bien sûr, euh, à la fin de mon congé de maternité, il a fallu que j'aille retourner travailler. Mais je peux vous dire que ça a pris quelques semaines et j'ai dit « bye bye boss » pour me consacrer entièrement à ma business à moi.